Je dis à dix minutes proprio, une minute le la vidéo sponsorisée par RFA Motors, l'importateur exclusif de est le hyper-lubréfiant, qui est le diel Vidange, le de consommation et la puissance, entre les liens et les produits. Ça va? Ça va? Je Je suis bien. Je suis Je suis donc, <mix> euh, place, Alors, euh, j'ai 24 ans, darbeda, où je suis le propriétaire de la Golf 4 GTI. GTI, tu vas que l'extérieur Je là, Je fais un. Donc, il faut savoir que fait un kit 25e anniversaire. Donc, euh, Féa, les pare-chocs avant, arrière, les jeux latéraux ou, on a des gens, les d'après le kit des BBS rc 300 Ils ont monté sur des pneus de 195/70 r 18 pouces. D'accord. Le toit ouvrant, on d'origine. Oui. Les optiques. Les optiques, faire des optiques R32 avant ou à l'arrière. Je des optiques d'origine, de lr 32 D'accord. Quand il y a un chauffeur à l'intérieur, je ne fais. Yeah, donc, l'intérieur cuir d'origine, Tout ce qui est boiserie, c'est Hajmaa d'origine. Parce que nous avons qu l'intérieur, déjà qu'il y a le confort oui. Et le petit plus, c'est les réglages du turbo qui adaptent oui. le oui. bar ou les réglages. Donc, On passe en moteur, on chauffe. -il. Oui. On a le 1-8. Mmh. Le 1.8 8 turbo, c'est le film d'origine. C'est un 1.8 8 turbo stock qui est confié 150 chevaux. Oui. Donc, euh, sinon, on ne prépa. La préparation il est de le moteur, c'est comme tu vois Donc Il oui. y a un oui. kit turbo, il y a une préparation qui turbo complète. Turbo n'est pas Le turbo turbo n'est pas On en fait, tout ce qui est performance et tout. Donc, le dame valve et le filtre air -er, sport. Et tout ce qui est intérieur moteur, il y a tout ce qui est stock. Mais avec, avec, avec l'essence, les y performances tout ce qui est ben, D'accord, la ligne La ligne, c'est une ligne inox, c'est cool, sur mesure. Oui. Et il y a des choses qui sont très importantes, mais c'est un catalyseur. Il y a des choses qui sont très importantes. Oui, c'est ça. Et la suspension je La suspension, j'avais opté pour des combinaisons, filtres, mais pour l'instant, c'est des ressorts courts ou des amortisseurs Benstein. Non, c'est un ce que je suis de l'erreur ou de l'erreur L'erreur, je ne sais pas de l'erreur. بوزاما لا شاك مي باش انا ننزلتها فاكثر دونك ما عندي لاش نبقى غير نجري على الطوموبيل ديالي اكزاكتو راسو مع ديالها شكرا خريطه بزاف حيت لنا السياره ديالك وانت ديال سلو كار كلوب 5 مينوت نتمنى عجبتكم لفيديو وآخر حاجة خارجة سمعنا الصوت ديال